Le psaume 116 verset 14 J'accomplirai mes voeux envers l'éternel En présence de tout son peuple De la promesse à l'accomplissement De la promesse à l'accomplissement Nous faisons une semaine dans le psaume 116 Malgré toute semaine, nous sommes riches en bénédiction. Nous sommes pour nous arriver dans versets verset 1 à 11 à 12. Malgré ça, nous pouvons pas finir. puiser le psaume 116. sont l'école, une école de prière une école d'intercession, sont l'école contre que nous jouons une réponse à prière, nous y Une école de témoignage, une école d'engagement personnel, le psaume 116, son école de confiance. Et le verset 12, c'est une interrogation son question personnelle, Comment rendrai je à l'éternel tous ces bienfaits envers moi? Mais oui, nous sommes arrivé dans le verset 13. Côté Salmus, la réponse, les baillons première réponse. En première réponse dans le verset 13, j'élèverai la coupe, coupe des délivrances. Et nous te pris un petit temps pour nous ouais. Coupe des délivrances là, n'est pas trop facile pour comprendre, mais nous devons chercher, faire ça qui fait bon Dieu plaisir, la volonté de Dieu, l'obéissance, une vie de sainteté, la sanctification, bon témoignage, enfin tout ça bon Dieu voulait, tout ça, yo, la coupe de la délivrance, coupe des délivrances, les symboliser la justice de Dieu, les symboliser le salut, la grande délivrance, l'évangélisation. Et je dis à mes frères et sœurs, en font-ils poser dans le verset 14, deuxième bagaille que Salmi l'a dit, l'a fait en réponse à question verset 12 là, 1 j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel. Deuxième bagaille, c'est verset 14. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel. Et puis, qui côté la ferme, en présence de son peuple. Accomplir mes voeux, accomplir mes voeux envers l'éternel. Donc, où songer qui ça y'en veut? ont veut son parole qu'on prononcer Les on veut prononcer dans le bouchou ils sont promesses à l'éternel. Et selon sainte éloi dans les saintes écritures, promesse-là, l'offre-fine-fêle, bouche-là, pas mettre promesse-là. Veuille à l'offre-fine-pronononcelle, Lors du Seigneur, m'accepte pour toute la vie, Lors du Seigneur, moi, marié en présence peuple, en présence autorité, l'État. Donc pour toute la vie m'attacher avec ce ça ou bien frère ça jusqu'à ce que la mort sépare nous. Lord dit Seigneur m'ando fait femmes sortir l'hôpital là m'invite dans le ministère ma m'invite servir. Lord dit Seigneur m'ando opérer sans couteau et puis toute la vie m'a servi Lord dit Seigneur ma travail l'hôpital même on a tombé dans même chaque jour en bas Covid même m'envoie bomber la vie pour me cacher tantôt cantique matin hein, en présence de son peuple hein, avec robe jaune moins pour me pour me dire mais ça bon Dieu, fait et pour me dire dans mes peuples, je ne vais demander pour l'argent, je ne vais demander l'éternel, je ne vais pas demander la guérison, mais c'est merci. Je vais dire, l'offre pour ça à l'éternel, il est l'on veut, l'offre pour me à mes frères et sœurs si veut, accomplir accompli, si veut, accomplir accompli son bénédiction, mais si veut a pas accompli son malédiction. Yon veut accompli son fado qui saute sous d'eau Parce que chaque ou l'éternel a qui veut Chaque ou garde l'éternel avec qui veut senti ou pas à l'aise Yon veut qui pas accompli, qu'on ne faut pas jambes pour la sainte scène Yon veut qui pas accompli, qu'on ne faut pas jambes rempli du Saint-Esprit il y a un qui pas accompli quand il ne faut pas dire le service. Il y a un qui pas accompli qu'on ne faut pas monter plus haut, était toujours plus bas. Parce que les veux à il y a des chaînes qui pétaient, des roches qui roulaient. Qui ont qui et ça fait mon Dieu plaisir en le pile. Les petits li accomplis, yon veut, yon veut qu'à vie en famille, yon veut qu'à division en famille, yon veut qu'à faire gros pète, yon veut qu'à faire par exemple, jambes contre le yon veut qu'à faire marcher sous gaspillage, mais yon veut ve ki accomplit, qu'à faire béni, qu'à mettre l'ordre dans la famille, qu'à béni petit tout, et petit tout, petit petit tout, petit petit petit petit Petit, petit, petit, petit. Parce que Bible a dit c'est jusqu'à combien génération, mille générations Petit, petit, petit, petit, petit, petit. Ils ont même trace bénédiction. Tout Israël béni dans Abraham, pas serviteur de Dieu qu'accepter Jésus-Christ, lui béni de petit en petit en petit en petit. Ça a son vœu Mais qui ça à qui, qui ça m'a dit pour me courir sa m'abdou la matin? Yon gens qui font vœu à l'éternel, vous pouvez grand, croire. Vous grand. mon Dieu. L'elvini ou kawel est trop belle dans les Mais songez ou te promettre, mon Dieu. Songez ou te promets, mon Dieu. Dans 1 Samuel, 1 er 1, Mouen jouen de la fête de Silo, une belle fête grande célébration à l'éternel des sacrifices de louanges et d'action de grâce et li, le sacrificateur de Silo est là pour recevoir les offrandes de l'éternel pour bénir sacrifice oh tes une femme qui est anne anne tu vécu un moment difficile un moment de honte un moment que le pas jamais sourit, un moment que le pas jamais content un moment de l'eau dans les yeux. Un moment où il y a chanté sous Anne. Il y a tiré pied sous Anne. Il y a humilié Anne. N'importe qui ne qui a humilier l'autre monde pour ça qui n'est pas arrivé dans le col. Parce que est parce qu'elle n'est pas enfanté, parce qu'elle est trop court, parce qu'elle est trop haut. Ou pas qu'on ne va faire. Ou pas qu'on ne va faire. Ou sont méchants parce qu'il y a des choses qui ne dépendent de nous. Une femme qui est enfanté, ce n'est pas docteur qui fait. Ce n'est pas le, le médicament qui fait. C'est l'éternel qui veut bénir entre elles. Il y a une femme qui parle pas enfanté, ce n'est pas l'IC qui veut les ce n'est pas l'IC qui choisit. C'est bon Dieu qui a contrôlé le corps. En pile de fois, on nous dit diable, ce n'est pas diable. nous dit que c'est matelot qui rétrévent. nous ce n'est pas matelot. C'est bon Dieu qui a jugé. On une situation pour a été pour perdre une petite petites, ou papa qui a supporté, puis bon Dieu, papa. Bon Dieu, comme qui s'est so supporté. Ou même on a dit que c'était petit, mais bon Dieu, ouais, si c'était petit, il n'y a pas de bon pouce. C'est bon Dieu qui fait le jugement. Donc pas que gourmet dans ça, pas que crier dans ça, pas que chuter dans ça. C'est l'Éternel qui bat, il bénit entre eux, j'en le. Et une femme qui pas n'y a pas un monde qui pas béni parce que la Bible a dit nous béni en Jésus-Christ, nous toutes béni en Jésus-Christ. Un homme qui pas de gros richesse, c'est pas béni, il pas béni, nous béni déjà en Jésus-Christ. Quel que soit ça nous gagne, ça nous pas gagne, mais nous béni déjà en Jésus-Christ. Oui. Mais Anne c'est petit problème même. Anne pas de supporter. Et bon Dieu, qu'on est faiblesse, Anne. Bon Dieu, qu'on est Anne pas qu'à supporter. Anne monte si l'eau. Et puis, dans l'amertume, selon verset 10, 1 Samuel, chapitre 1, dans l'amertume, Anne font vœu. Dans l'amertume, Anne font vœu. Qui veut le faire? Bible a dit avec l'eau dans les yeux. Il dit, Seigneur, si vous avez des souffrances, moi, Souta d'être gade traille Souta bam ta petit garçon, il pas dit m'ap content, non? Il pas dit m'ap fait ouen, non? Hein? Eh? Il pas dit m'ap fait ouen, non? M'ap dansel nan figye, non figuio, non? Il dit, souta bam yon petit garçon, m'ap pren, m'ap consacré pour service sous. Ça veut dire, dis sou yon petit garçon, m'ap à li encore. M'ap retourne le ba ou encore. La parole de Dieu dit, Anne a prié et au songez, mes frères et sœurs. Moi je dis où, l'homme a fait veuille à mon pas connaître. a fait veuille à mon pas tendé. Mais leur a fait action de grâce là, il faut que mon pas faut que mon pas action de grâce là. Mais veuille à secret, secrets. Veuille à les secrets. La parole de Dieu dit, Anne a bougonné, la murmuré et comme l'a murmuré comme elle restait longtemps en prière selon le verset 12 la parole de Dieu dit pasteur sacrificateur la garde la suivre bouche li garder texte ça pour mes frères et sœurs la parole de Dieu est belle la bible a dit la suivre bouche libre. parce que anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ça veut dire, la parler dans le cœur, c'est bouche qui a tordé, mais pasteur n'a pas qu'attendre ça. C'est ça que le fait de faire. Il fait dans le cœur, il fait en secret. La Bible a dit, on entend pour sa voix, il a pas de voix, mais la bougonne, la gémis à tel point. Le pasteur a dit, sa femme a gagne la batafia bonnet comme ça, le sou bonnet comme ça, le mange en pile bonnet comme ça. Andy, serviteur, pas oui, Ce pas sous. sou, mais je suis a bagaille Il a je Il a Ah oui, il y a des qui viennent dans fête là. Il y a des gens, il y a des tripotages, ils viennent la fête, ils viennent faire Il y a des qui viennent dans la fête là? Zen, intel, you, et qu qui viennent chercher des choses. Et si chercher sont des choses que chercher dans le si je vous dis, je dis, je tout soif quelque chose pour vous, pour famille, pour petit, petit, petit, petit. Pas besoin de bon Dieu. Bible a dit, Bible a dit, sacrificateur béni Anne. Et puis il dit, allez en paix. Allez en paix. Ça a dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de son peuple. Vœux pas de fête dans la foule là. Mais pour accomplir le à il faut l'adouer au courant. Et les bénin, les fait aller. Alléluia. Alléluia. Anne et Marie longtemps, il a dormi longtemps, on y est pas jamais passé. Chaque mois l'a contrôlé, coup 18 l'arrivée, mais étranger. On y est pas arrêté. C'est chaque fois le triste. C'est chaque fois de l'eau dans les yeux. Parce que chaque fois, il fait prier et puis il rencontre avec Marie. Il pense que quelque chose est fait. Mais rien a pas fait. Après, il veut. Mdame le a dit Après, il veut. Mdame le a dit encore Après, il veut. Yes. Il retourne la caille. elle. a dormi avec Marie. Moi prochain, Anne passe pas senti bien. Anne tête virée Anne commence, bouche li a fait de l'eau Anne ta mange un grillot à 11h du soir Anne ta gond l'eau kokoye qui sorti Haïti sans le pas déboucher y a pas quand côté y a ça pour Anne mais de ou est arrivé grand qui passe dans kon Anne An n'a pas pris un parfum, An ap pas parfum de yol, pas l'esprit sale, pas l'érad sale, retire chemise sale, qui n'a pas fait là-dedans, qui n'a pas fait bouin, An toute la journée. Le bagage qui passe, c'est que, bon Dieu, An n'a pas servi, l'étendue de servante, l'on prie avec tout le cœur, c'est prie avec foi, depuis prier avec, fait avec foi, même si le monde pas bon, même si les hommes mettent quelque chose de gros, pareil, mais les prières, Homme de Dieu, femme de Dieu a passé. Pas qui a Pas bac Parce que homme de Dieu, a femme de Dieu a prier Avec un vœu devant l'éternel. Vœu, c'est comme si en grec a fait. Bon Dieu, exaucez prière. pi rapide. Alléluia. ne sent-il pas bien? Pas de sonographie. Mais veuillez à ces sonographies. Oui. Pas de docteur pour vous faire le petit garçon. Alléluia. Vive la parole de Dieu. Mais veuillez à, oh, un des si ou garçon. ma vais vous montrer. Je Mes chers amis, année suivant, je pas capable de monter dans fait là. Parce que je y a pas capable de monter dans là. je pas ah, l'église. Anne, anne, bébé. Anne, bon Dieu t'en en prières. Et puis Anne dit Ma prêté elle bon Dieu depuis son garçon. Elle a fait le Bon Dieu la fait le et puis pour le et paolo a fait le même Bon Dieu la fait le et puis a le même et et le même et puis a le alors, bon, quelqu'un qui a pris faire vœu, ça qui dit Seigneur, fais-moi vivre longtemps pour me chanter, gloire, chanter dans le choral. Depuis 60 ans, on ne peut pas chanter encore. Mais on te dit, mon Dieu, donc, je fais avoir vœu toute la vie pour me servir, pour me chanter, pour m'adorer. 60 ans, on retraite tout dans mon Dieu. On ne peut pas rien encore. Côté vœu. Côté vœu. La parole de Dieu dit Anne fait vœu. Et le verset 23 dit Cana, c'est un bon mari. Parce que, dans le ancien Testament, laissez fille qui fait le vœu, Marie a dit pas d'accord. Mais si Marie a dit d'accord, d'accord, la n'a pas accompli le vœu. Elle a un homme de Dieu, lui dit Madame, fais ça au sentier sous cœur. Un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de prière. Un homme, mesdames, il a pas besoin de a. Homme, jeune fille, pas besoin de vous. Style, vous pas besoin vous. Dieu, pas besoin de vous. Vous de vous. Vous n'avez pas a vous. Vous n'avez vous. Vous vous. Vous n'avez a béni vous. même maman, vous. de vous. Si vous n'avez pas de mots, vous bénédiction pour gagner le baïti, vous n'avez même seul papa ou son bout de bénédiction. Lorsque Madame amouche, mouché avec ensemble pour gagner le bon Dieu dans le caïl, le caïl a son caille qui bénit. Car la son kai qui Et si bon Dieu permet, gon collaborateur, ou madame qui non bon Dieu dit merci, sou gon garçon non bon Dieu dit merci. Et sou besoin fiancé, matin là, font vœu à l'Éternel. Dit bon Dieu, bon mon garçon qui a servi où. Sous besoin femme pour faire au matin là, non convention an, Pendant mon Dieu a passé la moun, la visite moun, la fait offre, la fait cadeau, l'a accompli des vœux et me ben dit Seigneur, bon mon femme, bon mon garçon qui a servi où, qui a Gennak cap moquer au lord ou pral l'église gennak cap moquer au lord ou pral ba ofrande, gennak kap moquer au lord du wap jeûne genn femme kap moké moquer au lord ou pral l'action de grâce, genn femme kap moquer au lord nan koral, genn femme kap moké moquer au lord ou prêcher cap Kap dérespecte ou, Kap ap manko de gars, ki fin prêcher la rive la kaye la vire tête en bas, yo pa jwenn menm yon ti jus yo mouye gòj yo, genn nek prêcher la yo rive yo même encore ki pou fon spaghetti, chofon spaghetti Pour yo manje, madame kouche, madame dormi, madame mépriser le ministère, tel était le cas de Mika. David a adoré pour madame ni ramassé adoration, mais madame ni même copé sous balcon parce que c'est reine, c'est le titi, première dame ni pas met la moule ni pas met la peuple ni pas non moune et puis la gade David cap danser et puis la reproche David, mais malheureusement Michael, par contre bon Dieu te prend David et non la bon Dieu te prend David David pas de soulire pour le roi David pas de soulire même Samuel homme de Dieu l'élivé la caille Esaïe Isaïe, il y gros monsieur il ouais a des semblés rois, il pas penser David, mais l'éternel. Elle dit Samuel, pas gade sous apparence, Moi même ce n'est pas l'apparence qui fait plaisir C'est quelqu'un qui fait plaisir Et ça fait David danser, danser, danser, danser, danser Liblier madame, l'oublier petit, danser. l'appdosser Chache qui connaît l'histoire, Chache moun qui connaît qui connaît avec eux Chache moun qui dans la même direction avec eux préférons miser c'est vrai toute condition pour c'est vrai toute l'autre monde Maria mari à 22 23 préférons miser ou pour porter bonne nouvelle préférons miser mais on porte bonne nouvelle Bonne nouvelle, pour ne pas adorer, ne pas fumer dans nos oreilles, ne pas pa, pa adorer, pas de la soude y'a, pa ne pa pa pa e pas doré, pas de signes kabbalistiques qui ont tracé, pas ne pas adorer, pas de signes maçons, l'homme qui a fait dans la kaila. Parce que te prend sang, ou font verre à l'éternel, ou dis bon mon Marie qui a servi, bon, bon madame qui a servi. You. Anne. Marie-Anne es d'accord. Et puis on va le monter avec vœux dans la maison de l'éternel. Faut c'est ça, An ap monté année prochaine parce que année sale pas de cap monter. La baie petite l'éternel l'a tété. La baie bébé l'éternel l'a tété. Biblia jeune prochaine An ap monté alléluia. An ap monté en fête là il portait trois bœufs. Ça pas suffit. Il portait farine. Ça pas suffit. Il portait boisson. Ça pas suffit. L'hypoté Samuel, petit bon Dieu, te Il L'hypoté dans le temple en Avel. L'hypoté, dit, on a ça. Eh bien, même pour ça, on a Bon Dieu, moi, je le le baou. n'a pas encore. Anne accomplissement veut. Mais mes frères, c'est certain de ça. Quel que soit le ou l'éternel, s'il pas accompagné dans sacrifice de cœur, Vœu ya mal fait. Quel que soit sa ou ap l'éternel. Quel que soit talent ou gagne. Quel que soit ministère ou gagne. Si ou fait fè l'i pa fait avec un sacrifice de cœur. Kone vœu ya pa fait. Qui semble vle di, mes frères et sœurs. Les an fin bay toro yo. An fin farine yo. An fin boisson yo. An fin samuel. Mais ça pas assez. Samuel vle me m'te mando loup ban c'est le nom de Samuel, c'est sa signification. Mais Samuel, pas assez. La parole de Dieu dit, yo, tout dans le verset 18, il est à genoux pour dire bon Dieu merci. Mais action de grâce là, son vie qui prosternée. son gif qui prosterné, son vie qui baisser. Pas de offrande sans adoration physique, pas de offrande sans comportement physique. Pas d'offrande offrande sans humilité. J'accomplirai mes vœux. J'accomplirai mes vœux. Où est l'offrande à l'éternel? L'éternel tellement béni, il prend pour lui. Laisse Samuel arriver avec Eli. Eli est en train de gringoler. Il ne peut pas mettre l'autre dans la petite. Mais on connaît puisque Samuel est en offrande à l'éternel. Samuel va gâter, non? Samuel va pas non? Monsieur Absolte, elle fait bon, Samuel a la prière, oui. Monsieur, on a pas des voix, bon Dieu. Même il des voix, bon Dieu. Et puis Samuel, comme le jeune garçon de la, de, du foyer, et puis le temps de l'éternel a parlé, oui. Ça a passé, Samuel, son offrande à l'éternel. Samuel, pas pour maman encore. Samuel, pas pour Rastin encore. Samuel ses affaires pas bon Dieu lié et ça fait Samuel attaché à bon Dieu plus que zami. Samuel attaché à bon Dieu plus que cousin yo. cousin Samuel yo cap pourri mais Samuel ses affaires l'Éternel lié Samuel ses off offrandes l'Éternel lié Samuel c'est ton bon jeune garçon dans le quartier Frères et sœurs attendez Attendez bien Attendez bien lors de l'éternel en cadeau, bon Dieu fait salve la Lors de finit au fond le bon Dieu fait salve l'aveu. Ou même quitte bon Dieu fait salve l'aveu. Le bon Dieu finit de répondre pour prière, fait vèu, fait vèu, témoiné devant tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont toujours pas d'accord avec eux. Il y a des gens qui ont mis en déroulé. Il y a des gens qui de mis Quel que soit le ministère qui a fait pour le bon Dieu, il y a des gens qui a découragé? Ou a fait petit coup de douette qui a dit ça, là, oui, ça le comme ça, oui, ça le reprend comme ça, oui, ça le levé maintenant chanter là, ça le besoin de crier pour faire, ça le besoin de mettre à genoux pour faire, pour qui ça me colle de chanter dimanche, ça le besoin de chanter jeudi, des frère avec somme. Léon gens a réglé à faire la bonne Dieu, ou même on pas pour faire bon Dieu, quittez le régler à faire la bonne Dieu. Eh bien, ça t'est passé oui, ça t'est passé oui. Gon servante de Dieu qui aurait la sœur de Marie. Pendant Jésus arrivait la caillou et puis Jésus besoin de passer son titan avec eux. et puis qui s'est passé? Fem la femme recevoir Jésus. Pendant la pour recevoir Jésus, à Bethany, dans Jean chapitre 12, pendant la pour recevoir Jésus, Marie allait pendant la table. Elle prouvait que les choses qui t'a passé dans la cœur. Comment rendre je à l'éternel tous ces bienfaits envers moi Malgré Jésus, il n'a pas mange à cuite, viande à fruit, jus à fête, mais il ne trouvait ça pas assez. Il ne trouvait ça pas assez. Il a un parfum de grand prix, Bible a dit. Un parfum cher, un parfum de nard de grand prix. Parfum ça a coûté combien année de travail. Et qui est-ce qui peut le découvrir, qui va le comprendre? C'est Judas, parce que Judas c'est comme seulement qui intéresse. Action de grâce pas intéresser, Remerciement pas intéressé Sou un péché, mon remercie mon Dieu comme Judas. Sous a de grâce ou Judas. Parce que bon Dieu fait trois bagailles pour où? Ou pas contre ça pour ta bali. Ou pas contre qui ça pour ta pote. Quel que soit ça, ne il pas suffit. Et femme dans Marie trouvait. Où sont les Maries ça? la caille matin, l'autre fois. Jésus t'a parlé. Marie pas qu'à de le deux pieds de Jésus, non? Et ça fait quand est qu il dit comme ça, c'est Marie à l'heure douce du soir. Lui-même, c'est temps de, de paroles là. C'est consécration qui offre de Bible a dit, il prend parfum. Alléluia. Il déboucher pas fin. Il prend pas fin. Il débouche pas fin. On pas un On pas de grand prix. Il vide le pied Jésus. Mais ça pas suffit. Il fait une vide, ça pas suffit. Il baisser, Il ne prend pas serviette. Il ne prend pas un napkin. Il ne prend Il pas un vietoual. Il ne prend pas un Il prend cheveux qui sont tellement précieux pour lui. Les pied de Jésus, les suer, de Jésus, le suer avec les l'adorer, frères et sœurs, bien aimés en Jésus Christ. Pour ça, Jésus fait pour nous, non pas cabaler en rien, quel que soit ça ou tapoter pour mon Dieu, matin' pas Suffit l'or, pas suffit l'argent, pas suffit même sous ta Mon Dieu, 50 000 dollars la investi dans temps plan. Ça veut dire pas suffit. C'est où encore la utile ou même cap une fraîcheur ou même cap courant ou même cap une capette ou même cap un bon. Mais les panda ou à offrir offrande là l'éternel ou humilier ou, ou baisser devant l'éternel pour me sentir pas bon devant moi pas dit comme mon pécheur ou fait grâce ma vie toujours cœur ma bat toujours tension là toujours suc moi là toujours yeux mieux ouais toujours oreilles gauche moins tendait toujours oreilles droite moins toujours mais respirer toujours moins calouvrir bouche moins car fermel, moins virer cou ma gauche moins virer cou ma droite moins lever mes gauche moins moins lever mes droite moins jouer pied gauche moins jouer pied droite moins en plus de ça moins pardonner des péchés mieux je ne encore. Son pied léger, je te Son sang route, je son suis pas conscient. Je ne suis pas conscient. Je ne suis pas pas ne ou, ni dans Jésus. Il y a des gens qui dans pied Jésus qui bouille pa pas y sa Ils ne qui Il y Il Ils ne peuvent pas y aller. Ils l'a peuvent pas Dieu. aller. pas pas l'éternel? aller. Ils ne Qui pas y aller. l'Éternel. Qui Qui pas y l'Éternel. Ils ne peuvent Qui y aller. Ils ne peuvent Fais la Soit fait là, on seul petit là. Ou pas même quand tu as enfant bon encore, poté le bail l'éternel. Oui, c'est l'éternel qui te bon moun. moi Mwé poté le bail l'éternel. Même j'avais qu'Abraham. Petite la chouchoua, li prenoui, li marrel sou l'hôtel, pou l'offrir l'éternel. Ou kon sa fait un pile fwa si moun yo, pa kon bon dieu dit tout, nan piti o lien ou baye bon dieu, nan fè fè t'a n'a fe nan fè bambos xami, nou baye vakabon pa nou nyo, nan baye vakabon pa mauvais moun ap kembe yo, mauvais moun pote kado ba yo, nan fè fe fè t'ankou kou payen, n'a fè bal de kou pa diab tout reklame ti moun yo, yo pa ben ivre, geti moun ki te presente au top, le rencontre a ou ta est-ce que notre temp été présenté pour tellement le railler bon dieu en pile fois nous pas faire vœu à l'éternel au contraire nous fa chaque monde pour bébé a nous n'en contact monde pour bébé a monde pas garder bébé nous monde pas manger bébé nous nous l'église nous pelle au gaou et comme s'il y a mangé, petite là nous pas venir l'église avec encore nous serait la caille il pas besoin qu'on chante il pas besoin qu'on verse. euh qui la caille la ballon tablette mais et puis quitter la cale là. ou à joindre. Je le colle dans la tablette là. Après 10 ans ou à bonne nouvelles. Après 15 ans ou à bonne nouvelle. Après 17 ans wabom l l aveu. ou à bonne nouvelle. Là l'église petit tout doit avec ou a présenté mon Dieu petit tout doit là. Oh oh, on a présenté mon Dieu petit tout doit là. Samedi ou qu'un temps d'dormi bonheur. Pas qu'à faire quitter petit de dormir et puis ou même ou à la présence de Dieu. Frère, avec ça, m'pakon non gros mac machine yo. Mais quel que soit gros mac machine, m'pakon pri gros caillou. Quel que soit gros caillou qui te pour petit C'est vanité lié. Ça fait toujours vacabon. Li ka toujours volant. Li ka toujours nan gang. Li ka toujours à faire mauvais bagaille. Mais si vous quittez mon sol, l'évangile, la parole de Dieu pour lui. Bon Dieu dans le désert. De la vallée de Baka. la marché de la vallée de l'ombre de, de la mort. Bon Dieu a campansam avec elle Pi héritage ou kabait petit Tout C'est la parole de Dieu Anne baye bon Dieu là oui pas si la fait l'autre encore non remet bon Dieu là oui Voilà mes frères et sœurs Un vœu accompli Dans la présence de Dieu Au milieu de son peuple Vous avez une raison qui fait fort l'église Gemba c'est l'église pour éclater. Son principe, et ça fait le serviteur, a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis il dit, on joue la caille ou vaut plus que... mille ailleurs. l'icon s'arrête, elle la présence de Dieu. La caille, mon Dieu, au milieu de... Peuple mon dieu côté mon a béni mon dieu côté mon a pas adoré quel que soit mon qui la matin ya, ou sans tout a crié ou sans tout a relé pour la manifestation de la gloire de dieu des chants qu'a chanter paroles qu'a dit c'est ça la présence de dieu c'est la, la vie et là entendez mon dieu Il y a un mystère qui fait qu'on doit toujours venir l'église une assemblée c'est que bon dieu choisit mon livre il a une parole une parole de bénédiction On parole pour restaurer et chaque dimanche on attend des paroles là le passé toute semaine dans nos nous pas jam ka fini pa gen moun qui ka konnen pa gen moun ki ka di ça assez parce que la parole de Dieu était même genre même sou fait toute année à nos grand anniversaire bénédiction la donne donc yon moun ki ka tè la présence de Dieu ou ka grâce ou ka bénédiction ou ka te faveur mon Dieu sous la ou faveur mon Dieu sou petit tout yon président un pays qui lève non mon bon Dieu le bénit tout pays a yon maman un kaye qui lève mon Dieu le bénit tout kay la yon papa un kaye qui lève mon Dieu le bénit tout kay la frères et sœurs pour terminer cette Convocation. Mais vite, on accompli à l'éternel chaque jour. Ou te Pour suivre le poursuivre jusqu'à la fin. Continue à suivre le. Mais vite, tu as confié le fait à l'éternel. Mais vite, retourner retourne nos routes que tu as fait. Vini, je bon Dieu pour le pardonner. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je voulez le reconsacrer encore. Je veux retourner encore. Gnanou ket nan minister Covid la retire nou. Gnanou tap servi mon Dieu. Covid la retire nou. Ou doit retourner. Ou doit dans coral la. Place sous là. Place sous là toute soba bay mon Dieu, yo soba voye vini yo, yo pas utile rien sans ou. Bon Dieu besoin Bon Dieu besoin on dans chorale besoin on discipline non li besoin dans chair, li besoin dans technique là ou que bagaille dans tête ou qui ka mon Dieu Bon Dieu investi non ou pour ka communauté a Bon Dieu investi non ou pour ka servir peuple Bon Dieu a gen bagaille yo bloqué pour li la, ou konon on ka tout comme un sacrifice comme offrande que l'église mon Dieu a recevant faveur en plus que l'église mon Dieu a recevant bénédiction en plus Toutefois, c'est la dernière fois. Si bon Dieu t'avait relé, mon bien relé, si c'est dernier l'évangile, ou ap de matin, o. que faveur, mon Dieu, couvre Que faveur, mon Dieu, suive-vous. Que machin vers dans la ville. là? le machin vers dans l'étage, ou ap monte qui Deuxième, troisième, quatrième étage. Que l'avant dans tout train, o. que l'avant dans le grand carrefour, que l'avant en face Fiat qui a conduit, que l'avant en face gangster, tirer que l'avant fasse kidnapper que la bonne main de l'Éternel suive vous que le béni petit roi premier que le béni deuxième petit toi, que le béni troisième roi que bénédiction mon Dieu entre la caillou et pour le béni hier qui la caillou que la puissance de Dieu entre la caillou et pour le béni ma qui la caillou que la bénédiction de l'Éternel entoure toi du monde supporter qui loin que faveur mon Dieu suive lui que l'esprit de Dieu rempli l'église Bethanie pour spirituel éclatée de jouer à passer jouer à passer cogna son lot de bagaille l'église a fini de monter mon nom c'est platon à la pro, retirer double qui fait machine dans loi tache vitesse yo qui te traversé vallée bakayo avec plus vitesse yo fait passer mauvais côté, pas passer sous vitesse 1, 2, 3, mais passer sous 4, 5, les ennemis viennent camper pour le bloquer, pour machine dans le fiel, et pour mon Dieu entrer vitesse dans en béthane. Si vous souvenez pour la paix, vous avez béni, mais souvenez pour mal, les sacrificés, les Que Seigneur ait attendu la prière. Il a mais est comme ça l'ange est comme ça Ou même qui en bas, ou met l'angèle Ou même qui en l'air on met l'angèle Non, faites là Dernier jour, faites là Chloé. Alléluia Alléluia Dernier jour, faites là Que seigneur ya? Les on ont l'autre bénédiction à l'église. Tout ça que t'es en panne, que l'éternel dépanne. Tout ça que t'es ouillé, que l'éternel foubi. Tout ça que t'es perdu, que l'éternel a cherché, Tout ça que t'es oh. que l'éternel, il fait qu'il soit. Amen. Amen. Amen. Amen. Recevoir le nom de Jésus. Recevoir le nom de Jésus. Amen. Montrelement d'or pour l'ordre geste au bon monde qui devant nous. C'est dans la présence de Dieu pas besoin d'un problème avec ça mettez-moi en soleil comme ça va bénir pour moi qui te met en soleil qui te met en soleil et c'est pas qu'un monde devant nous mettre longe mais en direction leader que bon dieu fasse faire mais en moi au soleil son bénis ou mettre poser le soleil bon dieu bénis. et qu'aime beau que fasse l'ibriyer sous et faire grâce, c'est pour le virer. Fasse les sous et faire ouvrir. Mon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon et qu'un que grâce les brillait sous effet c'est pour nous